Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, le potager au mille trésors. Lorsqu'on jardine au naturel, un problème pointe souvent le bout de son nez, le manque de matière organique. On en a en effet besoin pour pailler son sol, faire du compost, protéger ses plantes du froid et j'en passe. Et on n'a pas tous l'argent pour acheter des kilos et des kilos de foin de paille chaque saison. Chez moi, je fais donc avec ce que je trouve, tontes, feuilles mortes, broyées à détail, et malgré que je vive à l'orée d'une forêt, que les feuilles tombent en abondance l'automne venu et qu'il y ait plein de plantes pour me fournir de la matière, ça ne suffit souvent pas. D'autant que je mets une énorme couche sur mes parcelles pour améliorer mon sol, nourrir les bêtes qui s'y trouvent, etc. Alors j'ai une solution toute simple, récupérer ce que jette autrui. Dans ma commune, un système est mis en place et c'est sans doute le cas dans plein d'autres régions de France. Il y a des jours à déchets verts. Les gens mettent dans des sacs toutes les matières dont ils veulent se débarrasser et un camion passe les prendre. Si je ne suis pas arrivée avant, bien sûr. Et oui, je récupère ce que jettent mes voisins et mon quartier avec ma brouette. En automne, je récupère des sacs et des sacs de feuilles. Et lorsqu'à la belle saison revient, je répands toutes les tontes que les gens jettent. Je trouve que c'est un bon équilibre. Et de cette façon, je n'ai jamais eu de faim d'azote puisque j'équilibre matière azotée et carbonée. Voilà Au lieu de dépenser des milliers cents, de récupérez les déchets. Vous pouvez également directement demander à vos voisins de vous livrer ou de vous prévenir que vous puissiez les récupérer. Mettre une annonce pour que les gens viennent vous donner ce qu'ils jettent, aller dans un centre équestre pour le crottin, sont également de bonnes solutions. Attention, certains centres équestres demandent de payer. Après, bien sûr, il y a des inconvénients à cette technique. Il m'est arrivé de trouver du plastique ou des pierres avec les feuilles. Les gens ne sont pas forcément très respectueux. et vous n'êtes pas sûr que le gazon n'a pas été traité avant d'être jeté, par exemple. Et ça, c'est un problème puisque vous contaminez vos plantes et votre sol alors qu'à la base, vous faisiez un potager bio. Mais après, c'est directement dans des sacs, c'est pratique et vous pouvez même réutiliser l'emballage. Les vers de terre adorent le papier